Salut, c'est Aurélien Fontenois. J'espère que vous allez bien. On est dans la deuxième partie du vélo Carrefour. Je vous rappelle, j'ai acheté ce vélo là à Carrefour 111 euros. Il a résisté d'un saut de 2 mètres de haut et bien d'autres sauts. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir après. L'idée, ça va être de couper avec cette meuleuse. Alors, ne faites pas ça chez vous, hein, les gars. On va couper un maximum de tubes, le guidon, peut-être une partie de la fourche, peut-être un bout de tube, et on verra combien de tubes on va pouvoir couper avant que le vélo casse en deux. Ça vous va Oui Allez, c'est parti Oh oui. yeah Super Oh là, super Champion Oh, double <rire> Voilà Hop Il tient le coup par rapport à la dernière fois ou pas En vrai franchement bien Un peu de jeu Mais là ce qui est cool, c'est que dans le skatepark on va trouver plein de murs murs à sauter des trucs comme ça t'en profites un petit peu comme ça tu ferais la, la différence de... ouais ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire genre très cool je fais des je fais des tricks maintenant et après faut que je les retente avec des pièces coupées carrément en vrai faut pas trop que je m'emballe parce que bah fais pas, pas les trucs à avoir plus trop de, de, de pièces ouais faut pas faire des trucs trop compliqués non plus parce que euh, le vélo après euh... vas-y impose moi des trucs maintenant bah là tiens la petite table la petite table là yep Oh le slide <rire> oh, shit. Voilà, voilà un vrai slide. Oh L'artiste. Bon pas mal. Sale un slide, mais j'ai réussi. Quoi d'autre Bon alors je propose du coup la table. Ouais. Pas le, le slide. Slide. Non, pas, pas le slide, pas le slide Non, c'est merdique T'es un petit oh, joueur au un petit ouais joueur Ok, ok, on pourrait essayer <rire> C'est juste que je le maîtrise pas trop du coup euh, bon. Moi je verrais bien, soit de, soit des deux là Ouais, des deux marches Genre là, quand on aura plus trop de tubes ça va déjà être pas mal Moyen de tuer un vélo là Et le gros là, ok Tu souviens dans la première vidéo j'avais fait un peu de, de trial Tu penses que je peux monter le mur là Avec le baby Ouais, oui, oui Ouais, je pense que oui Hauteur Tranquille ouais. Yep, yeah. coup tu l'as monté, Mais il reste plus que la descente Bon pour l'instant ça passe, mais est-ce que ouais, ça va passer avec le vélo ouais. cassé Enfin on attaque, à couper. On commence à couper. Bon bah allez hein. il, a, il est tellement lourd à mon avis que les tubes ils doivent être ça tellement va, épais. Ça va lui faire du bien Je hein. pense qu'on va pouvoir enlever, <rire> en vrai ça va être mieux ça se trouve. Vas-y je te propose. Guidon Vas-y. En vrai je pense que ça tient. Ça. Premier ouais, guidon. Et ensuite Après on attaquera, en verran, on verra en avis. Faut partir je... pour la chirurgie là Dudy euh, Ouais. Par contre faut pas que je coupe mes durites. Ça y est, on arrive. Nice. Encore un petit bout là. Bon, déjà, ça a l'air quand même compliqué à couper. Hein. T'as ouais, les... vu comment c'est épais Ouais, c'est épais, un... hein. hyper épais de ouf. Ouais, ouais. il y a de l'épaisseur. Tu connais Jean-Claude Van hein. Damme Ouais, t'es costaud. Tchaaa Ah, je suis pensais, je passé. Pensais. Ok, ça c'est fait. Meilleure visibilité. Fais gaffe, c'est chaud peut-être. Tu crois que c'est chaud Non, ah, ça va là. Ah Fais te faire mal là. Ouais, bah, c'est chaud. Hop là 100 grammes, je pense. Honnêtement, 100 grammes. Easy. Patate chaude, patate chaude. T'attrapes. Non Tiens <rire> On perd en rigidité Eh va bah, falloir faire gaffe On quand perd même. un petit peu en rigidité Tu le vois le guidon va temps de quand faire même on un faire petit gaffe. peu Va Je pense pas qu'il casse mais il va plier un peu On passe sur quoi Faut pas forcément faire du gros saut Ouais ouais ouais ouais En vrai bon. je me sens plier mais ça va C'est presque mieux que tellement je me prends des chocs dans les poignets ça m'amortit un petit peu là La petite marche J'en profite, vu que je sais pas encore rentrer un hein, bar spin avec mon trial Et que là j'ai un beau système, j'essaye de t'en rentrer un ou deux Vu que je sais pas les faire, je pense pas les rentrer mais j'essaye Moi, Déjà, ça, moi ça me fait un peu peur, fais gaffe à ça quand même, hein, que ça te coupe ah, pas ouais. hein. voilà, On essaye le saut ou pas Ah le saut oui c'est vrai, le saut et pendant ce temps là tu trouves une pièce à couper ok Vas-y ça marche, j'ai réfléchi J'ai déraillé mais attends, t'inquiète c'est pas un problème C'est quoi la roue elle a bougé non Ouais elle a bougé quand j'ai fait le virage là-bas là Voilà ça repart Déjà la selle elle me paraît méga lourde là On va gagner un peu de poids sur le vélo On va le transformer en trial On va couper la selle. Vas-y en vrai ça peut être pas mal Allez let's go Je vais épargner la lumière tu la veux quand même ou coupe ça comme ça j'ai tout le bloc qui tombe Vas-y Donc à savoir si vous voulez un trial Appelez Aurélien Fontenoy En vrai on va faire un trial là Ouh voilà faut pas tomber dessus hein. Ah, je vais peut-être quand même le recouper non Alors là je pense que je finis avec une maladie. Euh... Non pense-le un petit peu. Voilà. Voilà ça commence déjà à ressembler à un trial. Je m'excuse auprès de tous les parents là qui vont m'envoyer des messages, me dire voilà mon gamin va vouloir faire ça. Ne faites surtout pas ça chez vous les gars, c'est débile. Je sais. C'est pour la science. Test l'efficacité euh, au maximum. Là on commence à gagner du poids. Tu vois, genre le tel whip food jam whip de tout à l'heure. First try. Allez Ah d'accord. Ça, ça y va facile. C'était ça en fait, c'était la selle qui... C'était là-dessus. Vas-y. Bon, easy. Genre 360 avec le frein, là. Du petit module, là. Yep. Bon, tu sens une différence ou pas Non, on pas. Honnêtement, la selle, ça change rien. À part que j'ai peur de me couper avec ça. On attend quoi, là On attend un autre truc. On coupe autre chose Tu veux faire quoi <rire> Un truc tranquille. Bah, je te mmh. propose, fois qu'on a fait la selle, on peut essayer cette partie-là. Là. La partie-là au milieu, Coute là De selle. Ok. Là, on risque de perdre peut-être en rigidité du boîtier. Ouais, je pense c'est pas mal, non C'est ça, tu vois un peu s'il est plus souple ou pas. C'est parti. Allez. le premier, c'est bon. Alors, attention, il me reste encore celui-là à Et voilà. Ça fait peur, hein. Hop là ça Commence à avoir de la gueule, là, non Paul, il pense que ça va casser maintenant. Allez, go l'essayer. Le saut de la mort. Tu penses que là, s'il saute ah. le mur, crois qu'il le casse ou pas Eh ouais. Non, ça a pas l'air de bouger, hein. Ça n'a pas bougé, hein. Allez. <rire> <rire> moi, c'est le, le guidon hein, qui me fait peur. Hein. Ouais. En vrai, le, dire. Le, le pire, c'est le guidon pour l'instant. Le guidon me fait peur. Ah, Et même pas vu que vous avez pris eh ouais. là. Droite ou gauche Ici Là, comme ouais. ça, on fait. Tac-tac. Oui. Tu me gardes le frein quand même. Je suis sûr que tu peux le transformer en trottinette sans qu'il casse. <rire> Bon. On va légèrement mais. Bon, pas tellement hein. En vrai on va pouvoir couper hein je pense. On fait un tour de bol dedans. Eh, ça part sur un coupage. vous se dépêcher, sur le rouge euh, rouge de la batterie là. Ok vas-y on fait déjà celui-là. Point point point Plus de batterie bon, On va aller chercher la scie hein. Pas de choix. Voilà champion et de Hop, hop, hop. hop. Oui on teste bon, bah ça. On y retourne. Let's go. Ce qui m'intrigue, c'est le frein maintenant. Est-ce que ça va pas s'écarter? Non, en vrai, c'est tellement rigide. Un peu. Mais ça va. Franchement. Euh... Ok, vas-y, fais va un en petit tour. On va un peu ou pas? Vas-y, on va essayer des sauts. Hein. Ouais, ça bouge. Ouais. Non, en vrai, je commence à le sentir là. On commence à faire un amorto, ça, ça, ça fait un là. Ça, ça gigote. Vas-y, essaye un petit truc là-bas là. là. J'ai trois trois escaliers là-bas. Ah, Ouf. Comment ça à être sur un tube qui était important là Alors ça commence à bouger mais je trouve mais que ça, ça, ça bouge pas énormément pour le pour un tube en moins quoi. Bah, en gros c'est comme si on avait condamné euh, ouais, quasiment tout ça quoi. Vas-y mais appuie un petit peu là, mets de la pression. Ouais, ouais si, si, si. quand même. Et là on... ah, de si. ouf. Là ça commence Regarde. à bouger là. Tu le vois là même par rapport au patin le truc qui. Il... Ouais, là, on commence... commence à être chaud là. commence à être flexible. Qu Est-ce qu'on enlève d'autres Ah je suis curieux là. Pas l'arrière. Allez, cette fois c'est à toi de décider quel morceau tu veux enlever. Je sais qu'on va finir par enlever toute cette partie là. Allez, on transforme, là. Ça, on transforme ça en trottinette. Donc faut que je coupe ici, là, et là. Et là. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ah bah je vais perdre le frein arrière. C'est pas grave au pire. Que le frein arrière. Un vrai BMX, y a pas de frein. Tu viens le, le saut là-bas là Ouais. Et de sauter déjà Voir si ça tient quand même. Ça ouais. tient quand même. Ouf, ouf. J'ai entendu craquer. C'est presque mieux parce que du coup ça... Mais plus ça, ça, ça, ouais, c'est souple et ça tortille, c'est pas mal. Bon bah allez, c'est parti. Là, c'est pas pour la rigolade. Bon bah il est franco, hein. Qui pense que ça va tenir Tu penses Eh <rire> <rire> bah tu sais quoi, j'ai l'impression que ça va plus vite qu'à la meuleuse. Ouais, il est vite, ouais. Eh bah. Bon là forcément ça tient. Ouais, ça a un peu... Ouais, par contre tu, tu sens le petit... Euh... Ok déjà ça a pas l'air bien costaud hein. Fais gaffe pour elle Nique pas tout On de suite le vélo Attends j'ai l'impression que ça l'a ça réellement tordu là Non Non non regarde Ça manque légèrement de rigidité à ce moment là mais. On s'attaque euh, à -ce celui là Est-ce va changer en vrai vu qu'on a coupé là Ah c'est peut-être tenu par là vite fait Ah ras de toute façon euh, à la soudure quoi Là Comme dans du beurre Attention ça va tomber ça qui est presque ça, ça, ça y est Ouais <rire> bah voilà Au top <rire> On a, beau... est bon a même, pas C'est bon de trop On dirait attends regarde Attends j'ai une idée de pas garde On pourrait presque remettre la selle ici Et là on dirait... Ah, on, on dirait les un vélos truc, pour euh... enfants On dirait on un vélo dit... de ville Non on dirait les vélos pour enfants Allez On l'a pas modifié nous le vélo bon, pas mal. intégré Pas mal du tout Et confort hein Mais pas trop de pression Ouais T'emballe pas trop quand même Bon du coup, j'ai perdu le frein arrière. Hein. Pas grave, il reste le frein avant. vas-y hein, fais un petit tour. Pas ah, pire hein. Premier test avec la selle. C'est comme si on avait un amortisseur intégré hein. Ça flexe un peu mais descente là pour commencer. On va y aller Ça flex. <rire> ça va, ça va. Qu'est-ce <rire> qu'il qu dit hey, Faut jam whip Vas-y. Vas-y, je te regarde hein. Fais gaffe sur la récep hein. Ouais. Oh oh, le truc qui j'appuie, il a fait un C'est parti tout de suite. Ouais, c'est différent, non En vrai, j'ai peur d'appuyer dessus, j'ai peur de le casser direct. Ça me ferait mal de le casser en deux. Mais bah après, c'est vrai que tu lui mets de la pression. Hein. Ah, il y a un truc là. J'ai l'impression d'avoir mon trial, tu sais, il n'y a rien en bas là. Allez, c'est l'objectif. Avant qu'il meure, un foot jam whip. Tu étais que... presque. Oh non Non Oh non Non Non Pourquoi Où oh, c'est oh, oh qu'il l'a cassé Oh j'ai le démon wow. Oh bah ça déraillait carrément Bon bah que... d'accord attends, attends attends, je l'enlève carrément Cette fois-ci, quitte à ce qu'il soit cassé là, qu on un fond. là ça devient un monocycle oh. Là c'est ah, carrément voilà. un monocycle Bon La vidéo n'est pas terminée les gars On peut continuer Je pense que c'est possible ah, c'est terminé on va quand même compter les pièces qu'on a coupées. Attends, on s'en sort quand même pas mal. J'aurais pensé qu'il euh, qu casserait avant moi. Entre le saut de 2 mètres qu'on a fait dans l'autre vidéo et ça. Il a bien tenu, mais tu vois, après il a cassé vite. Mais c'est normal. Ouais, T'as bah, il... vu ce qui restait Par contre, c'est assez fin quand même ces tubes là. Ouais, c'est pour ça. Là, il restait pas grand chose. Hein. En vrai, il y aurait eu l'épaisseur qu'il y avait en haut le guidon, une pièce. Le tube de sel, 2, trois. Les bases arrière, on a coupé un petit bout. Le cadre, 4, Quatre pièces. Cinq pièces quoi en tout. J'espère que vous avez aimé ce petit concept. Si vous êtes chaud, on essayera sur le vélo d'enduro à 8000 euros de Noé qui a filmé cette vidéo là, pas vraiment. mettez vraiment maximum. <rire> non, là, pas... Tu veux pas Pourquoi J'ai pas de vélo, 8000 euros. Ah ouais Mince. On n'essayera pas alors. Voilà, pensez au pouce bleu. La semaine prochaine, il y a la nouvelle vidéo, donc pensez à vous abonner. Là. Et d'ici là, ben, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Ciao les gars. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible c'est sur aureliantrentenoy.fr. à la semaine prochaine. Ciao.